Bonjour, Raphaël Durand, coutelier installé à Thiers depuis 2007 et maintenant, et 2001 pour le début d'activité. Donc, moi j'ai commencé par passion, au départ autour de la forge, découverte par l'escrime médiéval avec bah, Philippe Monnier et Flo Baroud qui sont aujourd'hui toujours aussi dans la coutérie. On a commencé donc vraiment en autodidacte à fabriquer nos épées pour la pratique de l'escrime à l'arme ancienne. Et puis de fil en aiguille, la magie de la forge nous a pris et on a essayé d'aller un peu plus loin. Donc après, ben, avec fil, on est venu à, à Thiers, on a appris que c'était la ville du couteau pour rencontrer un peu euh, des gens qui auraient pu nous aiguiller un peu mieux, parce qu'au début, on, fait, on travaillait vraiment euh, à la meuleuse, à la disqueuse, enfin, c'était euh, les moyens du bord. Et là, on a rencontré Henri Bialon, qui était donc, deux fois mairorouier de France, euh, un des premiers à réouvrir un peu les forges, la surtière, à, à s'intéresser au Damas, donc technique d'acier un peu composite, des choses comme ça. Un homme passionnant qui est devenu un ami par la suite et qui nous a pris en stage euh, et qui nous a fait, ben, disons, passer le cap vraiment là du, du, du, du couteau. C'est là qu'on a découvert ben, les vraies techniques, euh, les outils dédiés, choses comme ça. Donc après euh, moult euh, pérégrinations en brocante, en salle des ventes, choses comme ça, on s'est équipé un petit peu. Et puis ben, aujourd'hui, voilà, euh, un atelier qui est fonctionnel. Et euh, moi, disons, mon créneau, c'est vraiment de faire du couteau de A à Z. Donc je pars de la matière première et je vais jusqu'au produit fini sans aucune sous-traitance et sans euh, faire appel disons, à, à aucune main d'œuvre ou, euh, ou à l'extérieur. On va faire le tour de l'atelier en même temps en suivant un petit peu les étapes de, de fabrication. Donc tout commence avec euh, les matériaux forcément, donc on part de l'acier. Donc là il y a différentes nuances d'acier pour les platines, pour les ressorts, pour les lames, des inox, des carbones. en fait c'est un peu en, en fonction. Aujourd'hui il y a tellement d'acier qui sont, qui sont magnifiques donc euh, les, les, les... Enfin, il n'y a pas de mauvais acier, il y a du mauvais travail en fait dessus. Quoi. Donc, en, fait, en fonction de ce que j'ai besoin, je vais choisir euh, mes épaisseurs, euh, mes nuances. Derrière, donc, après, suite à, euh, On prend un gabarit, on va faire des débits. Donc, de, de ces barres, je vais commencer à couper les, les éléments, le ressort, la lame. Moi, je fais essentiellement du couteau pliant, hein, donc On parle de ressort, lame et platine pour faire la carcasse du couteau. Donc, avec des machines de ce type-là, scie à ruban, je vais découper au plus près de mon gabarit. Après, bon, je vais passer sur un backstand quand pour, même pour euh, détourer, on va dire, s'approcher un peu plus près de la, de la forme définitive. Après, donc, je vais passer sur ce poste de travail, là, qui est mon établi principal, avec ma petite perceuse magique là, qui me permet sur tous mes petits avant-trous. Et je vais, bah, disons, en partant de l'ébauche, découpée donc, juste à la forme euh, du gabarit, passer à euh, la mécanique proprement dite. Donc, ça veut dire qu'on va bah, euh, faire les perçages, le début des moutures, les ajustages de ressorts, de crans, des choses comme ça. Donc, là, la patine, pareil, je fais un petit décaissage pour... Euh, éviter les frictions au niveau du talon, des petits détails, un peu comme ça. Et donc, quand on en est à peu près à cette étape-là, où la mécanique est en place, donc au départ, je fais que des petits avant-trous avec ma petite perceuse, pour garder de la précision. Après, je vais passer sur le banc de perçage, là, à trois têtes, là, qui est bien pratique, ça évite de changer euh, de forêt toutes les cinq minutes, et donc, faire mes, mes différentes étapes de perçage, à l'aisage, pour vraiment, euh, juste avant le traitement thermique, pour ne pas déformer les trous quand je fais mes essais, de passer des piges, des choses comme ça. Donc ça, c'est un, un petit banc qui vient de la pour l'anecdote la, de l'aéronautique la, de Bourges, <rire> c après donc on va passer à l'étape de traitement thermique donc euh, 30 et revenus c'est une idée magnifique, donc voilà les fours, donc là le four de 30 proprement dit, qui, euh, bon, qui bon, capacité de, de, de stabilité de température et puis de monter assez rapide hein, pour, pour les inox autour de 1050 et puis 800 850 pour les carbones. et après le deuxième là qui me sert pour les revenus c'est à dire bah, adoucir un petit peu, justement, l'effet de la trempe qui serait trop dur et trop, trop, trop raide, sinon. Et là, on joue sur la durée, c'est des revenus de deux heures, trois heures, suivant les assises. Donc, une fois qu'on a fait le traitement thermique, là, le couteau peut fonctionner. On a un ressort qui est fonctionnel, qu'on peut, parce que avant trempe, si on force dessus, forcément, on le détort et on perd sa force. Donc, là, du coup, maintenant, le couteau est fonctionnel. Donc, là, je vais terminer la même mécanique vraiment ajuster la position ouverte et la position fermée et euh, après on va passer à l'étape des moutures c'est l'étape de mise au tranchant du couteau parce qu'en fait on a bien vu qu'au départ on partait d'une espèce de tôle en fait hein, c'est une barre découpée en pleine épaisseur et ce qu'on veut c'est quand même une lame donc quelque chose où on va enlever de la matière pour arriver à un fil disons quand même beaucoup plus fin donc là il y a encore toute la, la, la finition à faire hein, encore au gros grain mais en tout cas la géométrie de la lame commence à être faite donc ça c'est l'étape des moutures donc là on travaille sur des roues moi, je travaille sur des roues de diamètre assez important, des diamètres de 400. Alors, sous des machines qu'on appelle un backstand et euh, les des bandes sans fin, comme ça. Donc ça, c'est du 4 mètres. Et donc, en position assise, là, comme ça, je, je fais des. À main levée, en fait, je viens donc euh, bah, enlever la matière de chaque côté du, de, de, de, de cette lame pour arriver, en fait, au fil. Donc là, la complexité, c'est de ne pas diffamer la lame, c'est-à-dire de pas aller trop loin, de garder centré ce, ce, ce fermetronchant. Il n'y a rien de pire qu'une lame qui part à gauche ou à droite. Donc, c'est la technique un petit peu délicate, on va dire, la technique des moutures. Et après, une fois qu'on en est là, donc on va s'occuper de l'habillage proprement dit du couteau. Ou là, donc je vais passer sur un backstand qui est assez polyvalent. C'est vraiment l'outil euh, premier du coutelier, beaucoup d'autres professions aussi, mais vraiment, coutellerie, nous, c'est notre outil premier. En fait, c'est comment dire. Une ponceuse à bande, entre guillemets, mais qui a été étudiée un petit peu quand même pour pouvoir travailler. Il euh, n'y a pas de carter, on peut tourner autour, c'est hyper précis. Euh, on s'en sert donc à la fois pour les façonnages de manches, pour les détourages. Détourage, c'est vraiment un meuler la, la, la, la, la, la partie en fait qu'on qu surplus pour arriver vraiment au gabarit qu'on a besoin. On s'en sert donc pour le façonnage des manches, pour les émoutures dont je parlais avant, là, pour enlever le, de, la, la mise au tranchant. Euh, donc ça, c'est vraiment notre machine de euh, prédilection. Le gros avantage par rapport à des meules, en fait, les, les anciens travaillaient avec des tournées, avec des meules. Mais l'avantage de ces backstands, justement, c'est qu'on peut changer les bandes. On a des bandes de gros grains, avec vraiment de la grosse abrasion quand on commence, jusqu'à des grains de finition. On a des bandes maintenant qui vont jusqu'à des, des grains de 2000, des grains super fins. Et vraiment, on arrive à la finition avec la, le même outil. On a juste à changer une bande et tout. Et donc ça, c'est un progrès, c'est hyper confortable. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'outil indispensable. D'ailleurs, pour tous ceux qui commencent la coutillerie, je me rappelle, c'est ce que nous avait dit Henri à l'époque, trouvez-vous une bonne perceuse, trouvez-vous un bon backstand. Le reste, après, c'est c'est du plus, mais les deux choses essentielles c'est une perceuse qui tourne droit et un backstand qui permet de, de travailler, ça c'est vraiment le, le, la, la base donc après on va dire une fois que le manche en lui-même ça y est, est façonné à peu près terminé et tout on va pouvoir passer au polissage donc aussi bien du métal que du bois par exemple des matériaux qu'on a mis sur le manche donc là on va passer sur le touret traditionnel tiers-moi, là c'est vraiment moi, je suis d'ici. Le gros avantage c'est qu'on a énormément d'outils disponibles, des roues coton, des roues cisales, des, donc en fonction en fait, de la matière qu'on va polir, lustrer, Et bien, on va choisir en fait disons une roue, euh, une pâte à polir en fonction, etc. Donc il y a tout un ensemble... Euh, de choix variés, il y a des choses maintenant très modernes avec des... Euh, à l'ancienne, voilà, donc là pour l'histoire, ça c'est vraiment l'outil traditionnel d'ici, moi j'ai découvert ça en arrivant à Thiers donc c'est vraiment un outil, donc c'est une roue en bois, c'était fait maison en général et on voit c'est des lamelles de cuir, des cures de buffle comme ça, qui sont collés en fait dans le sens transversal, avec des petits clous là pour les tenir et après dessus, il y a un mélange en fait d'emri et de colle de poisson qui est, est posé et on va choisir le grain d'émerie qu'on a besoin et en fait c'est cette couche en fait sur ce support en cuir qui va donner l'abrasion qui permet de polir euh, bah, toute la partie métallique on va dire. Ça c'est pour les lames, les ressorts, les choses comme ça. Donc, ça c'est vraiment l'outil traditionnel qu'on qu trouvait à Thiers, il y en a plusieurs sortes, plusieurs diamètres, plusieurs. Il pouvait même les tailler en forme, par exemple pour faire des eaux de cuillère, des choses comme ça. Il pouvait tailler des rainures pour faire des dents de fourchette. C'était vraiment. Euh... Les polisseurs s'en servaient vraiment à façon. Aujourd'hui, ça a été remplacé un petit peu par des, des, des roues composites. Donc, ça, c'est des roues, une espèce de caoutchouc, comme ça, mais qui sont en fait. Il y, y, y a un abrasif qui est pris directement dans le caoutchouc. Donc, c'est des roues un petit peu souples, il y a plusieurs grains. Donc, c'est un petit peu, on va dire, l'évolution de ce type de roues. Mais c'est la même chose. Et après, on a tout ce qui est coton, comme ça. Euh, coton, cisel, flanelle. Donc, ça, ça va être plus pour du... faire briller, ce qu'on dit. Donc, c'est peut-être plus du lustrage que du polissage. Le polissage, c'est vraiment, on enlève les rayures. Et après, la finition pour faire quelque chose de, de, de propre et tout, on va, on va lustrer pour arriver à un quelque chose d'encore plus fin quoi, donc en fait le gros avantage du tout moi c'est qu'en deux deux tours de vis dans ce montage là, en fait c'est un axe euh, avec une goupille, une goupille conique, ça veut dire qu'en fait j'enlève ma roue super facilement, je change, je peux passer à un autre outil et je resserre, et du coup ça y est c'est fonctionnel, ça a pris 10 secondes, donc c'est hyper pratique, et en fait le principe c'est que c'est un axe qui est fendu c'est vraiment typique tiers on voit l'axe là qui est fendu, bon il y a plein de pâtes à polir hein, mais c'est pas grave et en fait la, qui, enfin, la, la vis qui vient le mettre en compression est conique donc il vient forcer en fait à l'entrée et ça expand en fait le, le, notre axe et donc ça vient tenir la roue donc ça c'est hyper pratique, c'est typique tiers ça c'est un vieux machin qui s'appelle lavet c'est un tiers qui est fabriqué comme celui-là, Là, là c'est typique de, de tiers des années euh, allez, 1900, euh, 1920 jusqu'à 1970 quoi, en gros, euh. Et c'était coulé euh, ici, euh, c'était bâti en fond qui coulé, c'était la grande époque de l'industrie française. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la partie euh, manche et polissage. Donc premier système plus classique, on va dire, qu'en Donc là on voit par exemple le, le ressort qui est mis en tension, qui vient toucher ce point-là qui garantit la position euh, de la lame dans l'alignement du couteau, pour qu'il aille plus haut ou plus bas. Et ce point, je vais prendre un petit truc, là, ce point ici qui fait le crochet et qui retient la lame en position ouverte. Donc, cran forcé, comme son nom l'indique, on force le ressort pour le déverrouiller. Donc là, on passe une espèce de cam, comme ça. Donc là, la lame, elle est en, en, en cours de déverrouillage. Ça fait une espèce de cam, et après, on a un deuxième appel, tac, qui fait la position fermée. Avec le talon qui touche là, le point au-delà de l'axe qui, en fait, rentre la lame dans le manche. Et ce point là qu'on appelle le ponstage qui garantit que ça ne vient pas toucher le ressort et ça fait une espèce de marge comme ça. Là. On voit le ressort, là, donc, qui est... le ressort qui est en pré-contrainte en fait Merci. et là quand je vais mettre l'axe et ben tac là il va revenir à son niveau. Et c'est ça qui donne la force en fait au ressort parce que le, le ressort il n'aurait pas une pré-contrainte, ce serait juste une barre qui n'aurait pas d'effet de, quoi. Et donc là, là, donc, là on, tac, on ferme le couteau et pour l'ouvrir donc on repasse la cam là dans l'autre sens et on voit tac ça vient s'engager et là du coup on a le couteau là, qui n'a pas de jeu et qui est en position ouverte dans la forme de ce qu'on qu voulait, dans l'alignement de ce qu'on voulait. Ça c'est le système on va dire entre guillemets plus simple et on va comparer avec le système à pompe, qui est donc un petit peu plus délicat donc là il y, y a deux pièces en fait euh, pour euh, faire le fonctionnement du, du ressort donc ça c'est juste une autre pièce d'entretoise en fait une pièce d'appui et le ressort proprement dit en fait c'est le ressort bascule qui fait à la fois le cran et à la fois le ressort en une pièce parce que là donc du coup quand je mets ce truc là là je mets son point d'appui lui le ressort cette partie là qui est mobile Enfin, qui est fixe en fait, qui prend la, la, qui prend la force, on voit la pré-contrainte d'ailleurs comme tout à l'heure sur le cran forcé. et là en fait quand j'appuie là, eh bien, on voit qu'il y a ici le point d'articulation et c'est ça qui se lève donc maintenant si on met la lame en position donc là j'appuie sur la bascule là, pour tendre le ressort, donc là voilà, le ressort lui est en place donc on voit l'alignement là, là, du couteau, là voilà pour déverrouiller j'appuie sur ma bascule, donc là je passe le cran en fait parce que là contrairement au cran forcé, là au lieu d'avoir une pente on a un angle presque droit ici, donc là c'est crocheté donc là, pour déverrouiller, il faut vraiment appuyer sur ce qu'on appelle la pompe. Voilà, là, j'ai déverrouillé madame. lame. Donc après, la, la, le même type un peu de cam là, pour arriver jusqu'à la position fermée. Le même appel en bas. En bas, on a exactement le même procédé que sur le cran forcé, que le point de ponstage et le point d'appel ici. Et là, qui fait le troisième point. Et la réserve, toujours pareil, de ponstage pour ne pas toucher la, la, la position fermée que le tranchant vienne au contact avec les éléments mécaniques. Et donc en ouverture, quand on ouvre, tac, ça vient se verrouiller là-dedans. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. On ne peut pas le refermer comme ça sans appuyer sur la... C'est pour ça qu'on a un dégagement ici d'ailleurs pour avoir le battement pour pouvoir débrouiller la vanne.